utiliser la Bible euh, moi j'ai la Bible de Jérusalem ici, mais vous pouvez utiliser euh, si vous avez King James si vous avez hmm, encore ah, Louis second La parole de Dieu, c'est un outil qui a été euh, conçu et qui nous a été laissé pour qu'on se reconnecte à notre train de pensée, à ce qu'on est censé penser. Donc, ne croyez pas que vous êtes immunisé aux pensées négatives. Ne croyez pas que vous êtes immunisé euh, à la dépression. Voilà, voilà, pour bon, moi, si, si je ne si je me lave plus au sel, si je ne fais plus mes déclarations et mes prières, voilà, je ne... De toutes les façons, j'ai fait ça pendant six mois. Donc, ça va aller. Personne n'est... Euh, euh, en allant du exempt, n'est immunisé. Et vous devez savoir discerner quand les choses sont en train de... Euh, quand les choses sont en train de virer, ou encore quand vous êtes en train de retrograder. Si tu remarques que, avant, il me suffisait seulement de prendre la Bible comme ça, je, je lis une, un verset, je suis connecté. Maintenant, là, même pour qu'elle prenne ma Bible, c'est chaud. Je sais que vous aimez quand je vous dis que moi, je suis... Moi, je ne vais pas vous mentir, il y a des périodes où je sens tellement de lourdeur sur moi que je dois faire un extra effort. En fait, c'est quand je pense aux effets négatifs de ne pas faire mon travail spirituel. C'est ça qui me pousse. Donc, vous devez comprendre que vous êtes protégé à cause des actes que vous avez tous les jours. À cause des de pensées que vous renouvelez tous les jours. Parce que beaucoup d'entre vous, votre environnement n'est pas conducteur. Votre environnement n'est pas positif. Donc, tout va contre vous. Donc, bonjour, bonjour. Donc, vous devez avoir des passages clés que vous lisez, qui vous remontent le moral, en quelque sorte. Mais surtout, n'attendez pas trop longtemps pour... Euh, n'attendez pas de vous vider avant de penser à vous remplir. Un peu de, para de passage biblique chaque jour, c'est comme si je venais euh, arroser ma fleur. Pas que j'attends trois mois, je n'arrose pas. Après, je reviens, je veux porter un seau d'eau de de, de 15 litres, je vais verser dans mon petit, mon, mon, mon petit seau de 5 litres de, de, de, de trucs. Ça ne sert à rien. Par contre, si chaque jour, je prends un verre. En fait, quand on arrose les fleurs, même on n'a pas besoin de faire chaque jour. Tu, as, tu apportes un verre aujourd'hui. Après demain, tu viens encore mettre un verre. Donc, c'est comme ça que vous devez voir la chose. Donc, il y a des versets clés, des passages clés que vous pouvez utiliser. Il y a d'abord euh, Deuteronome 28. Et je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien faire le feu sur leurs ennemis tous les jours. Vous aimez faire le fire fire fire fire fire fire fire fire fire fire. Moi personnellement, je j'aime bien prendre la Bible comme exemple de prière. Dans Deutéronome 28. On va lire du verset 1 au verset 40 euh, au verset 14. Et je veux que vous regardiez euh, le modèle. Voici que quelqu'un qui est en train de se bénir, qui bénit sa journée, qui bénit ses enfants, qui bénit ses entreprises. Vous allez voir le nombre de fois où cette personne va venir maudire ses ennemis. Le nombre de fois où la personne va même prêter attention à ses ennemis. Dans le Deuteronome 28. Vous vous mettez dans les conditions de prière. Il y a des prières pour restaurer sa journée. Il y a des prières comme le somme 35 qu'on fait pendant qu'on est en train de se laver. Il y a des prières qu'on fait euh, quand on se sent dépressif. Il y a des prières qu'on fait. Donc, vous devez savoir à quel moment prier et comment prier. Et l'ultime de tout, c'est toujours de prier selon la parole. Ne cherchez pas trop loin. Parce que vous allez vouloir sortir des modèles de prière. Oui, le feu sur mes ennemis, le feu. OK, je vais mettre le feu. Va dans la Bible, si tu vois le feu, prends le feu, que tu vas sur ses ennemis. Donc, Deutéronome 28. Aujourd'hui, parce que j'obéis vraiment à la voix de Yahweh, mon Dieu, je garde et je mets en pratique tous ces commandements qui me prescrit aujourd'hui. Yahweh, mon Dieu, m'élève au-dessus de toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui me prennent, qui m'adviennent et qui m'atteignent. Car j'obéis à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu, ça veut simplement dire que tu ressens une direction divine. Tu entends une voix. Tu obéis. Tu sens ce que tu dois faire et tu fais ce que tu es censé faire. C'est ça que vous aimez compliquer la parole. La parole n'est pas compliquée. Très simple. Je suis béni dans la ville de... Vous dites le nom de la ville là où vous vous trouvez. Et j'ai un ami musulman, un jour je lisais ça. Il me dit que ça ressemble un peu à l'âge de prière. Parce que les musulmans quand ils prient, ils disent quand je sors je suis béni. Quand j'entre je suis béni. Même avant de faire l'amour avec sa femme, il dit que le sperme qui va sortir c'est béni. Je ne sais pas s'il si y a des anciens musulmans ici, là vous savez sûrement, il y a des prières comme ça. Ils bénissent tout ce qu'ils vont faire. Donc il dit je suis béni dans la ville de Douala, de Libreville, de Paris, Dites votre ville. Bénissons mes enfants. Tu ouvres dans la bouche, tu le nom de tes enfants. Le produit de mon sol. Vous avez sûrement des business. Vous avez des entreprises. Peut-être que vous n'avez pas encore donné de nom à votre business. Le fruit de mon bétail. Ceux qui font dans l'élevage. Quelqu'un m'a demandé toujours jour comment est-ce qu'on fait, euh, est qu fait pour bénir son. Comment est-ce qu'on fait pour bénir sa ferme tu pars là où il y a tes animaux, ta ferme, tu prends ça, tu lis. Si tu n'es pas à côté de ta ferme, tu prends ça, même si tu es à Paris, tes animaux sont à Batoufam. Tu lis ça à Paris, tu envoies tes anges qui protègent tes animaux à Batoufam. Quand quelqu'un te fait les malédictions à distance, tu vois qu'il fait comment Est-ce qu'il vient dans ta maison te maudit Il reste quelque part, il prononce ton nom, il envoie ses incantations. La portée de mes vaches et le croix de mes brebis, ça c'est vraiment, il va dans les détails. Tu as peut-être un business qui a donné naissance à notre business. Vous avez des locaux que vous avez fait, même des an que vous voulez ouvrir. Vous avez béni ça, mais vous n'avez pas encore insisté là-dessus. Et je rappelle que ces personnes, quand ils faisaient ce genre de prière, ils mettaient beaucoup d'offrandes pour accompagner leur prière. Il dit Thanksgiving, euh, euh, action de grâce. Après, ils te dit prémisse. Seigneur, je bénis ce business. Donc, vous comprenez qu'il y a la partie des paroles, il y a la partie des actes. Et quand tu agis, tu l'acte là, tu le bénis. L'offrande que je suis en train de donner, la récolte de, de haricots que je suis en train de donner en offrande maintenant au pasteur, c'est pour bénir le reste de haricots que j'ai récolté ou le reste d'arachides de, de, que j'ai récolté dans mon champ. Bénissons ma haute et ma huche maison ou tes maisons il y en a parmi vous vous avez des immeubles qui ont les meubles vous avez vous faites des meubles là-bas le matin tu te lèves tu viens d'arriver au bureau tu gères ton hôtel bénis ton immeuble ta huche c'est là où tu recueilles ton miel ton miel c'est ce qui nourrit ta maison j'ai reçu un homme ici hier il me disait que il avait l'argent en 2000 euh, euh, de 2005 à 2014 après il a commencé à chuter il ne comprend pas depuis 7 8 ans c'est la cata totale. Et je sais que vous aimez les fourmis magiques. Voilà. Donne-moi un, un produit. Tu n'as pas un truc que je passe je verse comme ça. Je fais abracadabra. boum Je sais pas, j'ai un petit souci avec les fourmis magiques. J'ai un, un petit souci avec ça. C'est comme ça que vous faites on vous annaque. Vous faites parfois vous mettez dans certains trucs qui ne sont pas bien. Il dit ma hôte, ma hôte, ma maison, ma huche, là où je recueille mon miel. Et remarquez bien que dans les gens de la Bible, c'était des auto-entrepreneurs. Ils n'avaient pas que béni mon patron. Donc ça met la puce à l'oreille de celui que ça va mettre. Béni sont mes entrées et béni sont mes sorties. Entrée d'argent, sortie d'argent. Entrée physique, sortie physique des ennemis qui se dresseraient contre moi Yahweh fera tes vaincus sorti par un chemin à ma rencontre par sept chemins ils fuiront devant moi sur 14 versets où il, se, où il prie il prend un verset, il parle de ses ennemis c'est le seul endroit où il va dire il a donné la place, l'espace à ses ennemis comme vous aimez, je sais que moi, je vous avais, je ne, je ne, je ne nourris pas vos instincts-là. Je ne vous nourris pas avec ça. Vous aimez ça. ouais mes ennemis, mes ennemis. Oui, vous aimez. Donc, vous, en anglais, crave You crave for that. I'm not giving it to you. Quand vous faites des choses, faites selon ce que vous voyez dans la parole. Et vous n'avez pas besoin qu'un pasteur vous enseigne ça. Prenez-vous, mais vous lisez. Vous lisez. Parce que là où tu mets ton énergie et ton attention, c'est ça que tu vas augmenter dans ta vie. Ils m'ont fait ça. Voilà. Toute personne qui a voulu que je meure. Toute personne qui a voulu ceci. Tu passes sur 30 minutes de prière. 25 minutes, c'est pour tes ennemis. D'accord. Parce que dans la prière, vous devez comprendre qu'on écrase, on terrasse. Et après, on s'aime. Imagine, tu as un champ. Tu viens, tu terrasses ce qui est mauvais. Esther, je vais te bloquer. Tu as compris, non? Je vais te bloquer. Vous vous, vous aimez tous les astuces pour les sorciers, sorcières. Je vais te bloquer. Je ne me blague pas avec vous. Vous êtes avide de sorcellerie. Allez, partagez vos vos là. Il dit que les ennemis vont se dresser parce que parfois vous êtes surpris que d'avoir les ennemis. Il a train de faire sa prière. Il dit que, ok, comme je me bénis, je bénis mes enfants, je bénis mon, mes business, je sais qu'aujourd'hui, j'aurai les ennemis. Ok, comme quand ils vont se lever, là, ils vont venir vers devant moi. Dès qu'ils arrivent devant moi, ils vont partir, ils vont fuir par cette chemin. Qu'en journée, si on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle, et voilà, il y a quelqu'un qui te cherche, Oh, on est venu sur pour pour t'agresser, on va te diffuser, Il va se rappeler que le matin, j'ai dit que tout ennemi qui va croiser mon chemin va s'enfuir par sept chemin. On ne panique pas, personne ne connaissez pas qui vous êtes. Vous allez vous faire des tours, vous vous bavardez beaucoup. Je savais, parfois un ennemi arrive comme ça. On t'annonce et tu te dis que ah, je savais que tu venais. Je savais. Parce que dans ton esprit, tu t'es déjà entraîné, tu as déjà vu que quand ils sont venus pour m'attaquer, la Bible vous le dit tellement de fois. Voilà Deutéronome chapitre 28, verset 7. Il y a encore Isaïe chapitre 54. La Bible vous dit ce qui arrive à vos ennemis. Parce que vous ne croyez pas la Bible. ça vous voulez déranger les oreilles, les gens, tous les jours. Quand vous venez me voir, la... c'est dans la Bible que je prends les passages pour vous aider. Vous ne croyez pas que vous... Esaïe 54, verset 15, Voici, s'il se produit une attaque, ce ne sera pas de mon fait, dit l'Éternel quiconque t'aura attaqué tombera à cause de toi il y a un autre passage qui dit une autre version qui dit tombera sous ton pouvoir donc quand il vient pour t'attaquer il tombe seul dans Jean quand ils sont venus arrêter Jésus allez encore lire je crois c'est Jean chapitre 17 vers la fin ou 18 ils arrivent devant Jésus oui, oui, Jésus Jésus de Nazareth Jésus dit c'est moi Ils sont tous tombés Ils ne connaissez pas la Bible Oui, Jésus de Nazareth Jésus dit c'est moi Donc voilà, ouf, il tombe au sol Après il se relève encore, il que Non, on est venu t'arrêter Quand tu as une conscience de qui tu es, tu ne paniques pas Et tu ne prononces pas les vaines paroles. Tu pries de façon ciblée. Tu ne parles pas beaucoup. Parfois, il y a des situations que tu te retrouves. Tu n'as pas le temps de formuler toute une prière. Tu ouvres seulement la bouche. Tu dis Arrête de moi, Satan. Il y a même des salles où on dit que ne bavalais pas. Qu'est-ce que tu vas faire Tu vas seulement chuchoter. Et une mauvaise nouvelle arrive, c'est dans deux minutes, on te dit que tu vas confronter le danger. Tu fais quoi? C'est ce qui y a dans ton esprit qui va te sauver. Il dit au verset 17 de Isaïe 54, Aucune âme forgée contre toi ne saurait être efficace. Méditez sur ce passage. Donc on complote, on dit Jocelyne là, on va voir. On va lui montrer. Maintenant, vous croyez que les gens ne vous complètent pas contre vous. Vous croyez que les gens ont votre macabre? C'est une évidence. Ne soyez pas surpris. Ok, maintenant que je sais que j'ai des ennemis. D'accord. Parfois on me dit, ils sont assis là-bas, ils sont en train de parler. Je dis parler. Palais. Toute langue qui t'accuserait en justice, tu la confondras. Tel est le lot des serviteurs de Yahweh. La victoire que je leur assure. La victoire que je vous assure, dit l'Éternel. On revient à Deuteronome 28. Au verset 8, Yahweh commandera à la bénédiction. Aujourd'hui, je commande à la bénédiction d'être avec moi, dans mes greniers comme dans mes travaux. Aujourd'hui, je suis béni au Cameroun, à Paris, à Bruxelles, euh, euh, euh, en Allemagne. Prononcez le pays où vous trouvez. Aujourd'hui, le Seigneur fait de moi un peuple qui lui est consacré. Ainsi qu'il me l'a juré parce que je garde son commandement et je marche dans ses voies tous les peuples de la terre voient que je porte le nom de Yahweh et ils me craignent aujourd'hui il fait su abonder les mes biens mes enfants, vous prononcez le nom de vos enfants Janine, Papi, Michel euh, euh, euh, Méveille euh, euh, euh, euh, vous prononcez tous le nom Le fruit de mon bétail, tous mes animaux que je lève, mes business, ils vont surabonder. Aujourd'hui, le Seigneur ouvre pour moi les cieux, son trésor excellent. Et il me donne en son temps la pluie. Je déclare que ma saison de pluie est arrivée. Vous voyez qu'il s'agit plus de recevoir les bénédictions je bénis mes enfants, je bénis mes entreprises, je bénis mes employés. Je bénis, j'ouvre le ciel pour moi, les bénédictions, les bénédictions, les bénédictions. Qu'est-ce qui sort de ta bouche quand tu pries? Quand tu dis que tu pries, tu, tu dis quoi? Peut-être que vous pensez que si vous ne vous bénissez pas, quelqu'un va vous bénir. Ma chérie, personne d'autre ne va te bénir que toi. Parce que le, le monde est égoïste de nature tu ne te bénis pas, tu ne bénis pas tes enfants tu vas, tu vas, on me dit que tu vas sur, tu, tu vas voir tu vas lire verset 13 de Toronome 28 Yahweh me met à la tête et non à la queue je ne serai jamais qu'au-dessus et jamais en dessous parce que j'écoute des commandements que Dieu me donne. Parce que je les garde et je les mets en pratique. Je vous ai beaucoup enseigné sur les préceptes. Je vous enseigne beaucoup sur la page ici. Sur les préceptes, sur les lois, sur les, les commandements qu'on doit garder. Il y a des principes divins. Des principes de protection. Tu vas dire à quelqu'un, peut-être que paye ta dîme. Tu va dire, ah, après, il n'y a pas quelque chose qu'il peut faire pour me protéger on te donne le principe divin, tu refuses. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour que l'argent entre On te donne le principe divin, tu refuses. Dans le matin, tu lis Deutéronome 28, versets 1 à 14. Tu pars prendre le son 1. Tu lis. Je suis heureuse parce que je ne suis pas les conseils des impies. Somme 1. Ni la voix des pécheurs. Je ne m'arrête pas et je ne siège pas. Ni au siège des railleurs, je ne m'assois. Mais je me plais dans la, la, la loi de l'Éternel. Je m'humeuse sur cette loi jour et nuit. Moi, Jocelyne, tu dis ton nom. Je suis comme un arbre planté près des ruisseaux. Et quand on prie et essaie de faire, genre je, je dis les paroles et je visualise les paroles. Si je suis comme un arbre qui est planté à côté de l'eau, tu ne vas jamais voir un arbre à côté d'un ruisseau qui est en train de sécher. Que ce soit dans le désert, quand l'arbre est planté à côté de l'oasis, les feuilles de l'arbre seront toujours faites. Peu importe le soleil, la saison dans laquelle tu te trouves dans ce pays. Parce que tu es planté à côté de l'eau, qui est la parole de l'éternel. Tu ne manqueras jamais. Tu en as besoin aujourd'hui, tu as besoin de cette parole aujourd'hui. Tu t'es levé, l'ennemi a commencé à mettre les paroles dans ta tête. Voilà, tu sais, le marché était dû hier. Ah, tu sais vraiment, ça, ça ne va pas. Hein? Dans le quartier, là, il n'y a pas les clients. Voilà, c'est la période de rentrée, c'est mort, c'est chaud. Tu sais, notre business ne passe pas pendant la rentrée. Voilà ce qui va venir dans ta tête et tu vas commencer à imaginer. Tes paroles sont moins puissantes que ton imagination. Dès que tu imagines quelque chose ne te dérange pas, ça va, ça, ça va arriver. Donc quand ces pensées arrivent, tu te rappelles, non, non, non, non, non, non. Je suis comme un arbre planté près des ruisseaux. Je donne mon fruit dans ma saison. Ça veut dire que si Dieu avait dit que c'était en septembre que tu allais récolter, peu importe ce qui se passe dans ton domaine de, de, de, de, de, de, de juridiction, comme on dit que les libraires peut-être ont leur saison, après on dit à partir de janvier les libraires ne vendent plus, après on dit que toi tu dis qu'en toute saison, je fais mon chiffre d'affaires. Et jamais son feuillage, mon feuillage ne sèche jamais. Tout ce que je fais réussit, c'est dans la Bible. Donc, tu lis du verset 1 au verset 3, son 1 verset 1 à 3. Et quand tu lis ça, tu médites. Vous savez que le commerce que j'ai commencé, ça fait un mois là. Est-ce que vous savez que c'est l'image que vous vous faites dans votre tête qui va nourrir votre business, qui va appeler vos clients? Tu as commencé, tu as envoyé tes messages à tout le monde depuis là. Voilà, j'ai acheté, acheté. Ben, moi, je fais tel truc. Si tu as besoin de tel produit, contacte-moi. Ne t'inquiète pas. La personne la connaît que tu vends ça. Mais chaque fois que la personne prévoit que, bon, il faut que j'achète maintenant la bille là, un problème arrive. Un problème arrive. Tu te lèves maintenant ce matin. Tu fais ta méditation. Tu lis les paroles comme ça. Tu crois en toi. Tu vois. Tu ne sais pas par qui ça va venir. Mais tu sais qu'aujourd'hui, tu vas faire ton chiffre d'affaires. Le Seigneur va bouger les forces qui bloquaient l'argent de la personne qui l'a acheté chez toi. L'agent arrive dans sa main, pam. Quand l'agent vient, elle dit, je vais acheter. Et quand elle dit qu'elle va acheter, elle vient chez toi et ne pas pas chez une autre personne. Ça ne t'est jamais arrivé, que quelqu'un a ton numéro. Elle dit, non, je vais acheter mes assiettes chez elle. Tu la rencontres le jour où elle a fait ses achats la veille. Mais hier, j'ai acheté tous mes assiettes, j'ai fait des achats de, de, de 300 000 là-bas. Ouais, j'avais oublié que tu vendais les assiettes. J'avais oublié. Ce sont les choses qui vous arrivent. Votre méditation est importante. Et il y a les jours où tu vas rester comme ça, tu mets la parole, ça joue, tu écoutes. Après, tu restes, tu passes ta journée. Quand tu es là dans la journée comme ça, tu reprends encore la parole, là, tu mets dans ton esprit. Tu dis, hmm, d'accord. Donc, tout ce que je fais marche. Tout ce que je fais, c'est censé marcher. D'accord. Tu te laisses un peu la parole. Tu pars continuer à servir tes clients. Après, quelqu'un vient te dire Oh, tel camion est tombé. Ta marchandise, on a bloqué ta marchandise au oh non. » Écoutez, même si on a bloqué ma part, là, ça va passer. Mais tu as fait comment On a bloqué pour tout le monde, mais ta part, on a laissé passer. Hein? Parce que le jour, là, je méditais. Et quand je méditais, je savais qu'on ne peut pas toucher ma chose. Dis voilà les enfants, tu sais, l'école, si là on détourne les enfants là-bas, vraiment ta fille elle a déjà 16 ans, 17 ans, vraiment, hum, on ne sait jamais. Tu me dis tu dis que mais aucun de mes enfants ne va se dérouter. Ce que vous dites et ce que vous pensez, ça doit concorder. Bonjour, ça doit concorder. Les deux doivent être la même chose. c'est que vous avez dit qu'on n'a pas fait les prières, on n'a pas récité. Depuis là, tu parles, tu parles, mais on n'a pas récité. Je vais vous prendre le somme 23. Yahweh est mon berger. Rien ne me manque. Quand les gens manquent l'argent pour faire ça, manque l'argent pour faire ça, moi je ne manque de plus. Suis des prêts d'herbe fraîche, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène. Pendant que les gens sont en train de s'embrouiller, de, de, de, moi je suis en paix dans mon cœur. Et là, il restaure mon âme. Il me guide vers les sentiers de la justice. Ça veut dire que toute décision que je prends, l'intérêt de moi. Je sais que c'est Dieu qui me guide. Et tout chemin vers lequel il me dirige, ce sera un chemin de justice. Même si je passe dans le ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal car tu es près de moi. Il y a un moment où tu vas traverser, la tempête va venir venir. Quand ça arrive, tu dis non, je n'ai pas peur. Tu refuses. Ton bâton et ta houlette sont là et me consolent. Après, tu dis, devant moi, tu apprêtes. Vous allez voir que quand le sky dans toute prière dans la Bible, il se voit toujours dans l'abondance. Il se voit toujours dans l'abondance. Il y a telle telle chose, mais je vois l'abondance. cest que j'ai parlé du ravin. J'ai parlé des ténèbres. Après, il vient et dit, « Devant moi, tu as prête une table. » Et vous voyez comment euh, euh, David a de l'ironie. Il dit, « En face de mes adversaires. » Donc, la seule fois où il considère ses adversaires, c'est quand ils sont en train de le voir manger, se réjouir à sa table. Comment est-ce que vous parlez de vos ennemis ah, et hey, la femme là, hey, dès qu'elle va me voir, ici là. Maman, ils vont voir comment. Avant, j'avais la voiture, mais je suis piétonne. Et hey, j'aurais honte. Et j'ai. Parler vont voir que mon magasin est vide. Vous êtes toujours en train de visualiser le mauvais dans votre esprit. Pourquoi ne te vois pas avec une nouvelle voiture plutôt David dit devant moi, tu as prêté une table en face de mes adversaires. D'une onction, tu me parfumes la tête. Et ma coupe déborde. Essayez de visualiser un peu. Ça veut dire que tu as même plus que tu n'en as besoin. Vois ton compte bancaire plein jusqu'à la le banquier t'appelle. Monsieur, vous, vous ne voulez pas déposer l'argent. Vous ne voulez pas qu'on fasse des investissements avec votre argent? C'est toi qui souffres, tu appelles le banquier tous les jours. Maintenant, le banquier commence à t'appeler. Bonjour, madame. Oui, oui, c'est madame de la banque. Oui, je n'ai pas le temps, rappelez-moi. Votre directeur de banque, on connaît votre nom. Hein? Je vous dis. Tu t'appeler personnellement. C'est le chef d'agence de. Alors que l'année passée, tu as demandé à le voir même quatre fois. On n'a jamais permis. Il dit oui, la grâce et le bonheur me, me pressent tous les jours de ma vie. Et ma demeure est la maison de Yahweh en la longueur des jours. Je veux que vous compreniez que la parole, c'est quelque chose que vous, vous devenez. Vous ingurgitez la parole. Ça entre dans votre tête. Vous devenez un avec la parole. Imagine comment tu te sentirais, comment tu marcherais. Si tu sais que tout ennemi qui t'attaque va simplement s'asseoir et te voir manger. Ils vont te voir passer à la télé. Ils vont vraiment voir les reportages qu'on fait sur toi à la télé. Voilà la première milliardaire de. Voilà elle est quitté de tel endroit. Maintenant elle a construit cinq entreprises qui visualisent ces personnes en train de vous voir comme ça. Vous pouvez pas avoir la honte. Ouais, vraiment. Et ils vont me dire que voilà, je suis arrivée. J'ai voulu, j'ai cru que je pouvais. Maintenant, on va se moquer de moi. Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Je vous donne les versets clés que vous pouvez lire quand vous faites vos prières. Maintenant, il y a Joël 2. Donc, on laisse d'abord le, le balayage oh, joël 2 Verset 24 Les airs se rempliront de froment, les cuves regorgeront. On peut commencer au 23 d'abord. Fils de Sion, jubilé, réjouissez-vous en Yahweh votre Dieu. Car il vous a donné la pluie d'automne, selon la justice. Il a fait tomber pour vous l'ondée, celle d'automne et celle de printemps, comme j'ai dit. Les ailes se rempliront de froment. Les cuves regorgeront de vin et d'huile fraîche. Quand Dieu fait quelque chose, il annonce d'abord. Et euh, malheureusement ou heureusement pour vous, vous êtes votre propre prophète. Tu dois pouvoir te lever le matin on ça. Tu dis que j'annonce aujourd'hui que c'est ma saison de pluie qui est arrivée. J'annonce que ma part de saison est arrivée. Tu déclares sur ta vie. Je vous revaudrai les années qu'ont dévoré la sauterelle et le yélek, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez tout votre saoul à satiété, et vous louerez le nom de Yahweh votre Dieu, qui aura accompli pour vous des merveilles. Mon peuple ne connaîtra plus la honte, jamais. Il y en a quand vous étiez habitué à toujours avoir honte. Tu commences un business, six mois plus tard, ça tombe. Tu dois prendre Joël si tu lis sur ta vie. Que je ne très plus de honte. Tu es, dans ta, tu es dans ton magasin ce matin, non. Pas dans le magasin, là, tu lis ça. Tu lis. Peut-être c'est ton septième business que tu as lancé. Sache que le tout, c'est pour que ça marche. C'est ta vision interne qui va faire que ce business avance arrête de compter sur les gens voilà voilà notre séance de prière qui est passée maintenant, vous avez compris non vous attendiez les chandarababas c'est ça non Éternel des armées je te remercie pour le discernement et la sagesse que tu as donné à tes enfants papa je demande que tu les fortifies dans leur place de prière quand ils vont entrer dans leur armoire pour prier comme tu as dit dans leur place secrète Père, que tes paroles résonnent dans leur esprit. Que leur bouche dans la journée ne dise pas le contraire de ce que ta parole dit. Que la méditation de leur cœur et les images qui se laissent défiler dans leur esprit ne soient pas différentes du succès que tu as prévu pour eux. Je viens chasser toute mauvaise pensée. Je chasse tout vautour. Je chasse tout découragement. Père, je déclare que ceux qui voulaient s'isoler, que cette période d'isolement est terminée au nom puissant de Jésus. J'enlève la peur de leur esprit. J'enlève le découragement de leur esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Je scelle cette prière par le sang de Jésus. Amen, Amen et Amen. Ceux qui veulent mettre en pratique, vous mettez. Ceux qui ne veulent pas mettre en pratique, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous donner, je vais vous réitérer les passages. De Donome 28, verset 1 à 14. Somme 1, verset 1 à 3. Esaïe 54, verset 15 à 17. Joël 2, verset 23, 24 et 25. Que toute bataille mentale dont vous avez été victime, que vous en soyez libérés au nom de Jésus. Je déclare que vous avez, la, vous avez le, le dessus sur les personnes qui attaquaient vos enfants, sur les personnes qui attaquaient votre, votre, votre business. Tout manipulateur dans votre environnement, que ce soit votre mari, que ce soit votre femme, toute personne qui vient prendre votre énergie par ses pensées, ses paroles, je déclare que ces personnes sont exposées et écartées de votre environnement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout œil maléfique qui, qui vous observe, qui est là pour vous détruire je déclare que vous en êtes protégé par la puissance du saint esprit amen voilà bonne journée à vous